Dernière chance, d'autres présentations de visiteurs. Déclaration des députés députés d'Oshawa, de Whitby-Oshawa, Rufford Anderson est décédé euh, samedi dernier en étant quelqu'un qui a servi sur les conseils municipaux pendant huit ans. Je voudrais parler de son caractère. C'est quelqu'un qui croyait dans euh, tout ce qu'on faisait non pas seulement les apparences, c'était quelqu'un de la fonction publique qui a persévéré tout en sachant qu'il n'allait pas recevoir tout ce qui, avait été, ce qui lui avait été promis parce qu'il voulait promettre une meilleure vie à tous ceux qui le suivaient. Il était le visage de la politique dans la région, il était discret, diligent, il assurait le progrès de tous, non seulement de sa vision propre à lui. Il était plein d'empathie. Il pouvait marcher dans les souliers d'une autre personne et de voir avec leurs yeux. Roger n'a jamais tenté de faire en sorte de diminuer les autres, aussi puissant qu'il est devenu. Il n'a jamais tiré profit des autres qui étaient plus faibles. Il a dit que la force était la plus admirable lorsque on l'usait avec discrétion. C'était une très bonne personne, Monsieur le Président. Des fois, je pense que c'est le meilleur espoir qu'on peut avoir de tout simplement dire que cette personne était une bonne personne, alors que Roger a entamé la dernière, le dernier parcours et j'espère que j'ose croire que tous les trompettes se sont fait entendues. Nous l'avons, Roger Anderson, comme modèle avec tous ses accomplissements. Remercions-le pour une vie qui a accompli tant pour tant de personnes dans la région de Durham et dans l'Ontario. Que Dieu bénisse Roger et sa famille. D'autres déclarations, de députés, député de London Fenshaw. M Monsieur le Président, je suis ravi de parler d'un événement que j'aurai la semaine prochaine avec la députée de London West, alors que nous nous unissons pour reconnaître les femmes dans nos collectivités, qui apportent une grande différence. Et nous allons euh, avoir ce programme de reconnaissance la semaine prochaine et nous allons célébrer six personnes de ma collectivité, Rosanna Bancroft. Janet Johnson, Janet Copeland, Betty Joseph et Missy Craig. Ces femmes démontrent la générosité et la persévérance. Ils ont tous apporté une grande contribution dans leur collectivité de leur propre façon. Ils sont des modèles positifs dans leur collectivité qui démontrent aux autres femmes et aux hommes ce qui peut être accompli lorsque les gens apportent leur talents, leurs compétences et leur passion pour une cause qui importe. Dans un monde où il y a trop souvent de nouvelles négatives, ces femmes démontrent que tout ce qui est possible lorsque les gens s'unissent dans un objectif positif. J'ai appris à connaître ces personnes et j'ai été frappée par leur humilité. Ils voient un travail qui doit être fait, ils le font, ils ne veulent pas être célébrés. Ils vont, ils veulent tout simplement aider les autres, mais sans leurs initiatives, nos collectivités ne seraient pas la même. J'ai hâte de les célébrer parce qu'on doit les reconnaître. Leur travail va bien au-delà de ce qu'ils se rendent compte. Ils sont réellement une inspiration et c'est mon plaisir déshonoré de les reconnaître en tant qu'héros tels qu'ils le sont. D'autres déclarations des députés. Député des Jack pickering Merci, Monsieur le Président. Tous les gens dans cette Chambre, reconnaissent tous les endroits de culte qui comprend toutes les religions, musulmanes et juifs, et chrétiens, Taipango, Ramadan, la fin de, de, du Ramadan, Diwali, Yom Kippur et Rosh Hashanah. Pour n'en nommer quelques-uns, les chrétiens euh, célèbrent la période de Pâques euh, qui est célébrée partout dans le monde de près de 2,2 milliards de chrétiens. La Pâque précédée par la période de... Le mercredi décembre et le vendredi saint qui célèbre la mort de Jésus. Et le vendredi saint représente les sacrifices de la vie de Jésus et de ses gestes altruistes pour libérer toutes les personnes de leurs péchés. La crucifixion a été la culmination de plusieurs événements lors de la semaine de sainte, le 1er avril, trois jours à la suite de la crucifixion et de son ascension au ciel. Trois jours plus tard, c'est observé par les chrétiens et les catholiques en Ontario et ont pris en 30 langues lors de la, cette fête de Pâques. Merci à vous tous. D'autres déclarations des députés, députés de Leeds-Granville. Partout à Leeds-Granville, des groupes de bénévoles travaillent sans relâche pour améliorer le sort de leur collectivité. Et, et si je, je mets l'accent sur un groupe de bénévoles dans euh, la région de Rockport, il y a eu le comté euh, où ils ont décidé de fermer la propriété. Du gouvernement fédéral, c'est à la suite de plus d'une décennie de discussions et plusieurs obstacles qui ont été surmontés. Je voudrais remercier le ministre des Re Richesses naturelles et des Forêts et de avec son et de son prédécesseur pour tout ce qu'ils ont fait. Pour clore ce dossier, député Gord Brown aussi a été un champion de ce projet. Par contre, tout le mérite doit être donné à tous les, les groupes de développement, de euh, des bénévoles et le groupe des douaniers. Ils ont eu la vision pour développer cette propriété abandonnée tout le long la rive de la rivière Saint-Laurent. J'ai hâte d'aller à Rockport bientôt, lorsque les amis de Wendy Merkley vont lancer cette campagne de levée de fonds. Nous sommes chanceux d'avoir tant de bénévoles engagés et de concrétiser leurs rêves. Nous profitons tous du travail de ces organismes caritatifs et je voudrais les remercier de la part de tout le monde. D'autres déclarations? D'autres déclarations. Député de Sault-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Hier a été le quatrième anniversaire du gouvernement libéral. Le projet de loi 148, depuis qu'il a reçu la sanction royale, à chaque étape du processus législatif, on averti le gouvernement en ce qui concerne les répercussions du projet de loi 148 qu'ils auraient partout dans la province. Malheureusement, M. le Président, nos préoccupations. Euh, ont été euh, concrétisés, se sont réalisés et continuent d'avoir un effet négatif partout dans la province. Je voudrais parler de certaines des incidences dans ma collectivité de Sainte-Marie, qui ont eu euh, des effets de différents euh, degrés. Il y a trois magasins, des épiceries métro, ils sont ouverts 24 heures par jour, mais pas depuis que le projet de loi 148 a été mis en œuvre. Euh, et c'est décevant parce que moi, j'y allais souvent le matin, très tôt le matin. Euh, et d'autres, il y a eu d'autres incidences. Des organisations de placement, de, de, des emplois ont réduit les heures des employés. Les, les prix continuent d'augmenter. Une des préoccupations... Des grandes préoccupations, c'est que dernièrement, le directeur exécutif de Childcare Algoma, Alan Del Duca, a envoyé un mémo à tout son personnel de dire que Childcare Algoma doit apporter des compressions de 300 000 en avril, ils réduisent les pauses de 15 minutes et réduisent le nombre de congés de maladies, et ils ferment certains des programmes, même de réduire le salaire de leur personnel d'un dollar de l'heure. Voici un des plus de, un de nombreux exemples des répercussions du projet de loi 148. On le sait que dans nos communautés à travers l'Ontario, c'est toujours un défi quand ça vient être capable de trouver des soins à domicile. Euh, le système présent qu'on a euh, parfois n'est pas assez, euh, comment dire, euh, épanoui d'une manière qui alloue le monde est capable d'accepter des services à la maison pour être capable de, euh, être capable de vivre à la maison autrement qu'être un hôpital ou être une, une maison de soins de longue durée. Et je regarde une communauté comme Hearst qui a un projet qui est très intéressant, qui dit, regardez, à place que de mettre en place un système qui est géré de Sudbury, où il est géré de Timmins, pourquoi pas ramener tous les services ensemble dans la communauté de Hearst, de tout le monde, soit autour de l'hôpital ou autre organisation telles comme l'équipe de santé familiale dans la communauté, euh, est alloué des capables de gérer les services à domicile pour le monde dans la communauté. Ils connaissent le monde, ils savent comment gérer puis ils ont les capacités d'être capables de desservir la communauté d'une manière qui fait du bon sens. So, donc, je pense, Monsieur le Président, c'est le temps qu'on a besoin à cette Assemblée de commencer à reconnaître que le monde local a des réponses à les problèmes qu'on fait face quand ça vient aux livraisons de services à la maison, quand ça vient les soins de longue durée. So, donc, appuyons ces services-là, aidés pour être capables de mettre en place un système qui est plus local. Merci beaucoup. D'autres déclarations des députés. Député de Dufferin-Calden, merci, M. le Président. Aujourd'hui, le gouvernement libéral va présenter le dernier budget avant l'élection de juin, après des semaines d'avoir fait le tour de la pro province et d'avoir fait promesse après promesse et des années de mal-gestion. Nous s'attendons nous, que nous oublions les milliards de dollars qu'ils ont gaspillés, mais nous n'allons pas oublier tout le gaspillage de, des scandales au gaz et des autres scandales. Il y a un budget, un déficit de plusieurs milliards de dollars et nous n'allons pas oublier que le gouvernement a aussi doublé la dette de l'Ontario à plus de 300 milliards de dollars. Nous n'allons pas oublier que nous avons la plus grande dette d'une entité infranationale. Cela coûte au contribuables plus d'un milliard de dollars par mois. Et les libéraux n'ont pas de solution pour repayer cette dette. Nous n'allons pas oublier que le, les libéraux n'ont pas payé une seule, un, un seul centime pour réduire la dette de l'Ontario. Et ça fait en sorte que c'est plus difficile de payer pour les services que les Ontariens méritent lorsque les étudiants viennent ici, à Queen's Park. Je leur pose la question s'ils connaissent les trois plus grands frais du gouvernement. Et ils sont outrés lorsque je leur dis que la troisième, c'est de repayer la dette. Et on mérite mieux. Et on va avoir mieux avec le gouvernement de Doug Ford. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Il est maintenant temps des rapports des comités.